Allez, seconde vidéo de Asgard pour Senseiya Deck Building. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est découvrir les cartes. Hein, Regardez les cartes. Déjà, les cartes des chevaliers de bronze, hein, puisque celles-ci évoluent, elles ne sont pas les mêmes que les cartes originales. On va regarder les techniques aussi, qui sont sur les plaques. Et puis ensuite, ben, on observera les cartes des guerriers divins, ainsi que leur armure. Il y a également deux, trois petits apports. Une nouvelle Athéna, euh, Hilda et puis Freya qui, euh, qui apparaissent, donc euh, on va regarder tout ça ensemble. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo, et puis à vous abonner à la page si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble les cartes. De cette nouvelle extension d'Eggvilding Asgard de Yokabai Baitsume. Je les remercie encore une fois de plus pour leur confiance. Euh, voilà, c'est vrai que j'avais eu la chance de pouvoir présenter le jeu en avance au PEL. C'est maintenant, tout simplement, la vidéo la plus regardée sur la page et je m'en félicite. Et donc je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui cette, cette série de cartes. On va commencer par les personnages verts, ensuite on verra les personnages additionnels comme Athena et Hilda. On va ensuite basculer sur les chevaliers de bronze et puis on terminera bien entendu sur les chevaliers divins en présentant leurs cartes et leur armure. Allez hop c'est parti avec Freya donc Freya qui va euh, s'acquérir avec 3 points de cosmos. Elle vous apportera deux points de santé, à sa mise en jeu vous piochez une carte, et puis si elle est marquée, c'est à dire que si elle est, je vous le rappelle, soit gelée, soit blessée, et eh bien vous allez euh, gagner un point de charge, c'est intéressant, je vous rappelle que ces points de charge vous permettent de déployer des techniques chez vos chevaliers euh, de bronze, et euh, ça c'est euh, une des grandes avancées euh, du jeu, hein. une nouvelle méca euh, apportée dans le jeu, c'est tout simplement... Génial Bon allez on va parler des guerriers euh, d'Asgard, ce qui est très important c'est que euh, ils sont tous différents, il n'y en a pas un qui euh, a totalement euh, la même description de carte, donc faites attention parce que toutes les vignettes sont identiques mais le texte qui est en dessous ne l'est pas. Donc euh, celui-ci au combat, euh, il faudra aligner euh, deux points euh, de combat pour euh, l'obtenir. Il vous apportera un point de combat et un point de victoire. C'est pas ça vraiment l'intérêt de ces cartes. Euh, déjà pour celui-ci, il y a euh, marqué soigner un personnage gelé. Donc en gros, bah, lui, euh, il sert à être sacrifié hein, puisque vous allez devoir soit le blesser, soit le geler. Mais ça va vous permettre de soigner un personnage gelé plus important. Et puis euh, ben, euh, sa condition euh, sur le terrain, c'est que ben, il coûte plus 1 en fait euh, <rire> au, niveau, euh, au niveau combat. Euh, donc voilà, c'est très intéressant et vous allez voir que les conditions de terrain hein, qui sont en noir sont très intéressantes sur ces gars. Donc là j'en prends un second, les caractéristiques sont les mêmes, mais vous, vous allez voir que par exemple pour marquer, c'est piocher deux cartes et défausser-en une des deux. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis, euh, donc là également, hein, il va falloir le blesser ou le geler volontairement pour, euh, pour euh, utiliser son, son, son, son avantage. C'est vraiment, euh, voilà, de la troupeille. Et euh, les personnages, les personnages à sa gauche coûtent plus 1. Donc euh, plus il va se déplacer dans la river vers la sortie, plus vous aurez du monde qui coûtera plus 1 en combat. Donc, il faudra pas le laisser traîner trop longtemps sur la river. Je trouve ça très intéressant. Pour celui-ci, on a marqué récupérer en main un personnage bleu de votre défausse. C'est sympa. Et puis, surtout, la condition de terrain. Les personnages adjacents aux gardes coûtent plus 1 euh, en combat également. Donc, ça, c'est sympa. L'avant-dernier, marqué retirer deux cartes du terrain de votre choix. Ça, c'est sympa aussi, je trouve. Et surtout... Aucune carte ne peut être acquise avec le Cosmos. Alors il faut voir si on peut essayer de contourner ça lorsqu'on utilise une carte qui dit que euh, on paye euh, une carte Cosmos mais en utilisant euh, la force. Je pense qu'il y a peut-être un petit combo à, à faire pour contrecarrer cette carte-là. Mais en attendant, ben, euh, avec lui, euh, impossible euh, de pouvoir euh, faire euh, une acquisition de carte avec du Cosmos. Donc le dernier, marqué... Euh, regardez la main d'un adversaire et il se défausse de la carte en main de votre choix Donc ça c'est bien, hein, vous, vous lui enlevez ce qu'il a sans aucun doute de plus puissant Et puis surtout euh, la condition de terrain c'est seuls les personnages verts et les armures euh, peuvent être acquises Donc euh, bah, si cette carte là elle sort à un moment où il n'y a quasiment pas d'armure et puis, bah, pourra se dire quasiment pas de personnage vert. Bah, en, en gros, la river, elle va, elle va rester là jusqu'à ce que vous le retiriez lui, en fait. <rire> et que vous vous embêtiez à le prendre, lui. Et euh, voilà, j'aime beaucoup ces gardes d'Asgard parce que leurs conditions de terrain euh, affectent beaucoup euh, le jeu. Et, euh, et oblige beaucoup à... Euh, voilà, ça, ça contraint énormément le jeu. Mais en ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Athéna 4 points de cosmos pour l'acquérir, 1 point de soin, 1 point de cosmos, elle vous apportera 2 points de vie, le chevalier Catena affronte, peut s'acquérir avec du cosmos pour un coût identique à son coût de force, je vous rappelle que les chevaliers d'or valent souvent euh, plus cher en cosmos, donc euh, pouvoir les acquérir en payant le coût de force, c'est euh, plutôt intéressant, à son arrivée euh, sur le terrain, chaque joueur récupère en main tous ses héros marqués. C'est également très très intéressant à ne pas piocher trop tôt. Hilda Hilda, donc la nouvelle peste euh, du jeu. Hilda qui, euh, qui va, vous allez voir, euh, permettre euh, justement à l'extension de s'exprimer. Elle va s'acquérir avec 5 points de cosmos. Ça vous apportera un point de vie, et un point de cosmos comme en fait euh, Athéna. On voit qu'elle a, euh, enfin, qu a une étoile à la place du PV, tout simplement parce qu'elle va apporter 2 points de PV par robe divine dans votre deck. Donc je vous rappelle que les robes divines, ce ne sont que les robes euh, d'Asgard. Euh, et donc ben, autant vous aurez de personnages d'Asgard dans votre deck, autant celle-ci vous apportera des points. À son arrivée sur le terrain, s'il n'y a aucun guerrier sur le terrain, euh, on défausse des cartes de la réserve jusqu'à révéler un personnage or qui remplace Hilda sur le terrain, puis on mélange Hilda de nouveau dans la réserve. Donc ça, euh, c'est aussi très intéressant, ça permet un petit peu de, de faire sortir les cartes qui comptent. Allez on va commencer avec les chevaliers de bronze et bien entendu on commence avec Seiya, Seiya de Pégase donc hein, on a une carte qui vous voyez n'est plus une carte de bronze mais une carte d'argent avec deux points de combat, deux points de santé et deux points de cosmos. À sa mise en jeu c'est piocher autant de cartes que de Seiya euh, dans votre défausse et euh, lorsqu'il est euh, blessé ou gelé on gagne un point euh, de technique qui vous apportera trois points de victoire. On va euh, regarder la carte de son armure. Allez, l'armure de Pégase qui euh, du coup bah, brille de mille feux. C'est le cas de toutes les cartes. Hein. Euh, C'est vrai que la façon dont je les ai éclairées font qu'elles ne brillent pas beaucoup, mais vous voyez, elles sont toujours aussi euh, aussi qualies, au même titre que euh, la première boîte de start. Donc euh, l'armure, elle va vous apporter euh, un point de combat et un point de cosmos lorsque elle sera défaussée. Détruire deux Seiya identiques de votre main, puis ajouter dans votre main un Seiya de rang immédiatement supérieur. Donc là, il faut bien comprendre la chose, hein, c'est apporter Donc ce nouveau chevalier de bronze, voilà, elles sont, elles sont intéressantes, elles sont bicolores. Donc elles sont affectées à la fois par ce qui touche les armures d'argent et ce qui touche les armures de bronze. Et ce sera le cas de toutes les armures euh, des chevaliers primaires. Comme promis, je vous propose de lire les techniques euh, les techniques de Seiya. Donc euh, La première qui ne vous coûte rien au niveau euh, éclair, c'est euh, « Chevalier de Pégase, défausser une carte de votre main. Utiliser l'effet de votre armure de Pégase en ne détruisant qu'un seul Seiya euh, vert au lieu de deux. » Ça aussi, c'est intéressant. Les météores de Pégase qui, eux, vont commencer à vous consommer hein, vos éclairs. Jouez un Seiya vert depuis votre défausse, ok Il y a le broyeur de Pégase qui consomme 2. Euh, Blessez un Seiya de votre défausse, ça aussi c'est intéressant. Un Seiya en jeu gagne plus 2 en force. Et puis au final, la fameuse comète de Pégase qui coûtera 3. Défaussez un Seiya ce tour. Toutes les cartes du terrain coûtent moins 2 en force pour un coût minimum de 1, c'est très très intéressant. N'oubliez pas que vous ne pouvez capitaliser que 3 éclairs à la fois, et donc euh, lorsque euh, votre deck est complètement épuisé, vous allez en gagner plus hein. Donc quand vous voyez la fin arriver, euh, n'hésitez pas à consommer hein, euh, toute l'énergie qui vous reste, et cette énergie vous ne pouvez euh, la consommer qu'une seule fois par tour, donc qu'une seule technique. Partout. Allez évidemment Chiryu, donc Chiryu pareil, hein, comme tous les chevaliers euh, de bronze argent, euh, ça sera 2-2-2, et deux. il vous apportera 3 euh, points de victoire au même titre que euh, Seiya. à sa mise en jeu, blessez un personnage bronze de votre main pour piocher deux cartes, et euh, lorsqu'il est marqué, récupérez en main un autre Chiryu blessé. Je vous rappelle que euh, être marqué, c'est euh, être blessé ou être gelé et que quand c'est le cas, ce mot-clé n'est pas optionnel, hein, il est obligatoirement appliqué. On regarde l'armure euh, qui apporte les mêmes choses que, euh, que toutes les autres, par contre défausser, détruire deux shiryu identiques de votre main, puis ajouter dans votre main un shiryu de rang immédiatement supérieur, vous allez le comprendre, c'est le cas pour toutes les armures en fait. Allez, les techniques de notre chinois préféré. Chevalier du dragon, défausser une carte de votre main, hein, c'est une technique de base. Colère du dragon, blesser un personnage vert de votre main. Shiryu euh, en jeu gagne plus 2 en force. Excalibur, détruire un chevalier de votre main. Le Shiryu en jeu gagne plus 1 à chaque Shiryu blessé. Et puis ensuite, l'ultime dragon, c'est détruire un Shiryu marqué. Donc soit blessé, soit gelé. Révélez la première carte de la réserve. Si c'est un personnage, vous l'acquérez blessé. Sinon, placez la carte dans votre défausse de terrain. Voilà. On voit que hein, les attaques ultimes ne sont pas les mêmes en fonction du personnage. Yoga, un personnage emblématique de la série. Mise en jeu piocher une carte pour chaque autre yoga combattant à ses côtés. Et puis, lorsqu'il est marqué, récupérez en main. Un yoga de votre défausse. Armure, je ne m'attarde pas, je ne m'attarderai pas pour les autres d'ailleurs, détruire deux yogas identiques de votre main, puis ajouter dans votre main un yoga de rang immédiatement supérieur. Je ne vais pas le répéter pour Shen ni pour Iki. Allez au niveau de ces techniques, donc on a chevalier du signe, défausser une carte de votre main, utiliser l'effet de votre armure du signe en ne détruisant qu'un seul yoga vert au lieu de deux. Là c'est la même en fait que euh, Seyar. Poussière de diamant, euh, yoga euh, en jeu gagne plus 1 en cosmos, là euh, c'est différent par contre. Le cercle de glace, euh, défausser une armure et on reprend en main tous vos yogas euh, gelés. Euh, je trouve ça plutôt top parce que ben, ça peut quand même vite être handicapant d'avoir des personnages gelés. Exécution euh, de l'aurore, euh, donc je une carte de votre main, une carte de votre main, vous choisissez pour moi, et puis un yoga euh, en jeu gagne plus 3, plus 3, s'il affronte un personnage, ah, ça fait très fort, quoi, hein, ça, fait, ça fait quand même euh, monter euh, yoga à 5 pour, pour ces deux valeurs là, ça commence à causer. Shun je m'attarde un petit peu parce que je ne l'ai pas fait sur les nouvelles iconographies, les nouvelles images, euh, je les trouve très très belles. Euh, elles étaient déjà sympas dans la première extension, mais là je trouve qu'elles sont encore plus dynamiques. Et euh, vraiment c'est bien joué, plus ouais. on, on, on voit la chaîne qui sort de la carte, euh, je trouve ça classe, Voilà. Euh, je trouve que voilà, les, les images qui ont été choisies sont, sont, sont vraiment chouettes. Quand j'ai ouvert ça m'a un peu marqué, je me suis dit ah tiens c'est bizarre, c'est pas totalement le même design. Ça n'a pas pris, hein, bien entendu, euh, dans la même époque de, de, de la série, et je trouve qu'elles sont, elles sont très chouettes. Allez, Shun, donc 2-2-2, euh, apporte 3. Mise en jeu, si Shun affronte une carte de terrain possédant un coup en cosmos, piocher une carte. Et puis marquez, mettre euh, en jeu une armure bronze ou argent de votre défausse. Ça aussi, c'est très intéressant. Allez, je m'attarde pas sur l'armure puisqu'elle fait la même chose que les autres, mais sur les techniques. Chevalier d'Andromède, défaussez une carte de votre main, utilisez l'effet de votre armure d'Andromède en ne détruisant qu'un seul shun au lieu de deux. Défense tournoyante, un personnage en jeu gagne plus de en santé, ça c'est vraiment, vraiment top aussi. Donc euh, la vague de tonnerre, ça vous coûtera deux en énergie. Combattre le personnage du dessus de la défausse du terrain, son coup réduit de moins 1 en force par shun qui l'affronte ça euh, ça peut être intéressant pour acquérir euh, des chevaliers euh, d'or notamment qui ont euh, pas mal de force donc la tempête nébulaire qui vous coûtera 3 en technique retirez deux cartes vertes bronze ou argent du terrain puis un shun gagne plus 3 en cosmos là aussi ce qui est bien c'est que ça vous laisse les armures d'or en place ça vous laisse Étant que vous choisissez les armures divines. Et comme vous avez plus 3, vous allez peut-être pouvoir en piocher une. Donc c'est intéressant. Allez, on termine les chevaliers de bronze argenté. <rire> avec, euh, avec qui du phénix, mise en jeu, détruire un personnage de votre défausse. Pour piocher deux cartes, c'est typique hein, euh, du chevalier phénix, les sacrifices qu'il rapporte. Et puis marquer euh, place dans votre défausse, un de vos personnages verts détruit. Allez, on se fait plaisir avec les techniques. Hein. Chevalier du phénix, défausser une carte de votre main. Utiliser l'effet de votre armure de phénix en ne consommant qu'un seul Iki au lieu de deux. Illusion du phénix, retirer une carte verte, bronze ou argent du terrain, puis compléter le terrain. Une forme de mulligan, intéressante. Renaissance du phénix, détruire un de vos personnages marqués, donc blessé ou gelé, et reprendre en main un Iki détruit. Ensuite, et pour finir, l'envol du phénix qui vous coûtera 3 en technique. Un qui en jeu gagne plus, 3 en force. Face enfin, à un personnage ne possédant pas de coup de cosmos, Alors, vous êtes sûr de l'embarquer dans votre main. Allez, c'est le grand moment, on commence avec donc, euh, les armures divines, les chevaliers divins, les guerriers divins. Thor, euh, Thor de Fekda, donc euh, pour l'acquérir, ce sera soit 8 en combat soit 7 en cosmos, il vous apportera 4 points de victoire. On note qu'il a le euh, saphir hein, qui, euh, qui est posé euh, sur la carte, euh, donc vous n'oublierez pas hein, de mettre le saphir euh, sur le plateau pour euh, avancer dans la révélation de l'armure d'Odin. Il vous apportera 3 points de combat à 1 point de cosmos, et si vous velez cette carte, euh, vous placez dans votre défausse tous les personnages verts du terrain. Donc, euh, du coup, vous allez pouvoir récupérer, en fait, tous les soldats hein, euh, de, de Asgard, ce qui est euh, cohérent avec le dessin animé, puisque vous vous rappelez que quand euh, il apparaît, il y a des soldats qui, euh, qui l'entourent. Hein, si je me souviens bien, et ça remonte à loin. La sortie, la nouvelle condition hein, de Asgard, c'est-à-dire que lorsque cette carte-là va quitter, en fait, euh, euh, la zone, euh, la river, et donc euh, être perdue, normalement, pour tout le monde, chaque joueur euh, détruit un de ses personnages marqués ou euh, défausse un Seiya en main. Donc là également c'est cohérent, puisque si vous jouez Seiya, bah, vous souffrez moins, puisque c'est lui qui combat tort dans l'épisode. Par contre si vous ne jouez pas euh, Seiya, eh ben, vous allez devoir détruire un euh, de vos personnages marqués. On va regarder son armure divine qui se récupère avec 4 points de Cosmos, qui vous apportera 1 et 1 Force et Cosmos, 2 de PV... Si vous la gelez, vous défaussez une carte, puis jouez l'une après l'autre les deux premières cartes de votre pioche. Les guerriers ainsi joués gagnent plus de en force. C'est lourd Excellent ce cid de Mizar avec cette armure du lion à dents de sabre. 7 en force, pas de cosmos. Hein, donc C'est quand même une carte assez élevée, mais qui n'aura pas de valeur de cosmos. Qui peut donc s'acquérir sans utiliser le cosmos hein. Aux techniques de deux, euh, deux combat à portée 1 de cosmos, 4 points de force, 4 points de victoire. Si vous gelez cette carte, chaque adversaire gèle toutes les armures dorées de sa défausse. Ça comprend les armures d'Asgard à la sortie. Euh, chaque joueur gèle tous les personnages or. Ça comprend aussi les guerriers divins de sa défausse ou défausse un Shun en main, c'est normal, puisque Shun est celui qui l'affronte. On s'attarde sur son armure, 4 en cosmos pour l'acquérir, 1-1 au niveau des apports et 2 points de victoire. Défausser cette armure, et euh, chaque adversaire blesse un personnage argent de sa main, là aussi du coup, cela comprend nos héros lorsqu'ils sont équipés de leurs nouvelles armures, là aussi du coup, bah, ça comprend nos nouveaux héros, et euh, cela va également comprendre les guerriers divins, soyez vigilants. Allez, Bud de Alcor, je déteste ce prénom, ça fait Budweiser, c'est dommage qu'il en soit, l'idée de l'étoile double qui est euh, vraiment présente dans la constellation euh, de la Grande Ourse, j'avais trouvé ça euh, génial, moi qui fais de l'astro, je trouvais que vraiment cette série collait euh, vraiment à la réalité et que, bah, on se creuse la tête, on nous sort des personnages comme ça euh, qui sont euh, derrière le rideau et euh, c'était vraiment fun de découvrir ça dans la série. 6 et 6, hein, contrairement à son frère qui est un petit peu plus fort, eh bien euh, celui-ci va avoir 6 points de cosmos et 6 points de, de, de combat donc juste un en dessous, donc en fait la carte est bien mieux, 2 en combat et 1 euh, en cosmos d'apport, 2 points de victoire « Je l'ai placé dans votre défausse, une robe divine en jeu d'un adversaire. » Ça, c'est carrément du vol. Et puis à la sortie, bah, chaque joueur détruit ses guerriers divins marqués. Donc ça aussi, je trouve ça extrêmement puissant. Vous remarquerez que là, on ne fait pas appel à un personnage, soit Shun, soit chirus, soit qui que ce soit. Donc de toute façon, s'il y a une sortie de Bud tout le monde va morfler. La robe divine hein, de Zeta, tout simplement, 3 euh, euh, en cosmos pour l'acquérir, ce, euh, ce qui est juste en dessous hein, de l'armure de Sid. Elle apporte un point euh, de combat, euh, alors que celle de Sid apportait quand même un combat et un cosmos. Par contre, velez, si vous velez cette armure, détruire une armure dorée, gelée, tout simplement. On s'approche de la fin. Alberic de Maigrez, donc chevalier divin, 8 en combat, pas de cosmos, il vous apportera 1 et 2 au niveau de l'apport de jeu, 4 points de victoire. Si vous gelez cette carte, chaque adversaire gèle tous les héros de sa main, puis pioche une carte. Et à la sortie, chaque joueur gèle une carte dorée ou bleue de sa main, donc je vous rappelle que des bleus c'est soit Hilda... Soit euh, Athéna, soit euh, Balmung et euh, l'anneau de Nibelungen, donc je vous rappelle qu'elles peuvent subir le gel. Allez la robe, la robe qui s'acquiert avec 4 points de Cosmos gelé. Jouer une carte au hasard depuis la main d'un adversaire, à la fin du tour la carte est placée dans la défausse de cet adversaire. Mime Mime, euh, un petit peu moins fort, mais avec du cosmos. Donc 7-7, apportera bah, 1-2, il a 4 en PV. Je l'ai défaussé autant de cartes euh, que souhaité, puis piocher le même nombre de cartes, plus 1. Ça, c'est un très très beau mulligan. Et puis à la sortie, euh, chaque joueur euh, gèle euh, une armure en main, ou défausse un hiki. En main puisqu'on se souvient que c'est lui qui le combat. Allez la robe divine des états, elle s'acquiert avec quatre, hein, quatre de, de cosmos, c'est sensiblement le cas de toutes les euh, robes divines, elle apporte un point de santé et un point de cosmos, 2 euh, PV et puis si euh, vous la gelez, vous retirez toutes les cartes du terrain, seuls vos adversaires sont affectés par leurs effets de sortie. Eh bien oui, puisque euh, n'oubliez pas hein, que euh, lorsque l'on retire une carte du terrain, eh bien il y a des effets de sortie qui sont pas toujours des bons effets, même systématiquement pas des bons effets. Donc là c'est bien parce que ben, vous poussez la sortie des cartes et puis vous n'en subissez pas euh, les effets négatifs par contre vos adversaires, si. Allez Fenrir, euh, Fenrir un des personnages les plus charismatiques je trouve de cette série. Ça m'avait fait mal au cœur de le voir mourir, comme vous tous j'imagine. 7, euh, en combat, euh, il vous apportera 1-1, 4 PV de victoire. Si vous gelez la carte, gelez une carte de la défausse de chaque adversaire. Et puis la condition de sortie, chaque joueur euh, gèle une carte de sa main ou défausse. Bah, évidemment, un Chiriu. On regarde la robe euh, qui s'acquiert donc avec 4. Donc elle apporte déjà un point de combat et un point de santé. C'est sympa, il n'y a pas beaucoup hein, d'armure qui apporte de la santé. Défausser Geler une carte au hasard de la main de l'adversaire. Hagun, qui va falloir combattre avec 7 points de combat. Il apportera 4 points de victoire, 2 points de cosmos. Si vous gelez la carte, il va détruire un personnage gelé. C'est quand même assez balèze. Si vous voyez en fait euh, euh, sur votre jeu, d'en face, hein, dans les adversaires, des gens qui ne soignent pas bien euh, leurs cartes, eh ben, vous allez pouvoir euh, lui rappeler euh, quelle est l'importance de dégeler certains éléments. À sa sortie, eh ben, chaque joueur, je vous le donne en mille, va détruire une de ses cartes gelées ou défausser un yoga. Parce qu'on se souvient également que dans la série c'est yoga qui combat Hagen. La robe divine euh, qui vous apporte un en santé et un en cosmos, deux PV gelés. Récupérez en main un de vos personnages gelés. Enfin, on en termine avec euh, Siegfried, neuf de combat, 7 de cosmos c'est normal. 4 points de victoire, 2 points en attaque et 2 points en cosmos à portée. Gelé, attention, on s'accroche. Chaque adversaire gèle toutes les robes divines de sa main, sa défausse et en jeu. Donc c'est extrêmement balèze. La sortie, chaque joueur gèle la première carte de sa pioche. Et là, il n'y a pas de condition, on ne peut pas y échapper. Donc tout le monde est touché par cet effet. Dernière carte, la robe divine d'alpha. Si vous la défaussez, vous récupérez en main une armure de bronze de votre défausse. Voilà, avant de conclure, je tenais à euh, vous avertir euh, que Yoka avait fait une erreur sur euh, Ushio de la cloche marine. Et euh, qu'ils ont euh, corrigé cette erreur sur la carte. Et que dans la boîte euh, Building Asgard, vous aurez les cartes corrigées que vous pourrez remplacer dans votre deck initial. Je trouve que c'est une délicatesse de la part de l'éditeur qui est vraiment extra. Et ça serait bien que les autres éditeurs y prennent de la graine. Franchement, bien joué. Conclusion de ces cartes, elles sont belles, elles sont belles. Et elles sont très belles. Déjà que dans la première boîte, c'était remarquable. Mais là, je dois avouer que les chevaliers, enfin les guerriers d'Asgard ont une prestance qui est vraiment top. Et puis le fait qu'elles soient bicolores, je les trouve encore plus belles. Quoi. Donc c'est vraiment top. Au niveau Kali, il n'y a rien à redire. C'est vraiment une extension qui a été faite avec énormément d'implication. Maintenant, ce qui est fantastique, hein, vous l'avez vu, c'est les mécanismes, c'est le fait de pouvoir geler, c'est ce mécanisme de sortie qui est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le fait que les cartes soient présentes en double euh, vous permet de jouer en fait ces nouvelles mécanismes de façon régulière pendant une partie. Et puis ben, cette flamme là d'Odin qui permet de découvrir une armure supplémentaire avec des pouvoirs vraiment extraordinaires. Bref, on a vraiment du sang nouveau dans le jeu. Le jeu euh, commençait peut-être euh, à lasser, hein, euh, ça, ça peut être possible, hein, il est vieux maintenant, il a plus d'un an. Et cette extension, eh ben, elle est vraiment bienvenue pour relancer la hype euh, autour du jeu. Et franchement, ce n'est pas un gadget, c'est vraiment une nouvelle expérience pour euh, Senseiya Deck Building. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Pas parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et puis à vous donner rendez-vous sur la page... Pour éventuellement connaître tout l'avenir de Senseiya Deck Building. Allez, à très bientôt! Ciao!